Esperluette. Esperluette. Esperluette. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esperluette, le podcast à l'écoute des belles énergies de mon territoire, le Vaucluse. Pas besoin d'être vauclusienne ou vauclusien pour être inspiré par les projets, les créations artistiques ou associatives que j'interroge, Ici, on partage surtout des belles idées, des expériences inspirantes et une bonne dose d'informations positives qui vont vous donner envie d'avancer, de vous lancer et partir à votre tour à la découverte de votre territoire. Je suis Marie Cécile Drecourt, la productrice de ce podcast et j'espère que cet épisode va ravir vos oreilles autant que je me suis régalée à l'enregistrer. Aujourd'hui, je vous emmène dans une salle de spectacle, un théâtre au cœur d'Avignon, la salle Tomasi de la Factory. J'y ai retrouvé Alexandre Lezouef, chorégraphe et danseur. Rentrer dans cette salle le 1er juillet alors que le festival d'Avignon est annulé et que je n'ai pas vu de spectacle vivant depuis plusieurs mois a été un moment particulier. Nous nous sommes posés entre la scène et les gradins vides pour enregistrer cette interview. Alors nous avons parlé de son parcours évidemment avec Alexandre, mais nous avons surtout parlé de l'art, de la culture, du processus créatif, de la danse comme il la ressent, avec ses tripes, instinctifs, chamboulées pendant le confinement et le déconfinement. Beaucoup de ces mots ont résonné en moi, car j'aurais pu prononcer les mêmes, d'autres moins. Nous vivons tous la situation à notre manière, comme nous accueillons tous de manière différente les créations artistiques qui croisent notre chemin. Je vous laisse donc accueillir les mots d'Alexandre Lezouef, à votre manière, avant de pouvoir le retrouver sur scène, exprimer tout cela avec son outil, le corps. Bonne écoute Je suis Alexandre Lezouef, danseur, enseignant, chorégraphe, et j'habite à Avignon. Je danse depuis 1998. Euh, J'ai commencé tout seul parce que j'avais vu... Euh, des danseurs à un concert. Euh, la première fois que je suis sorti euh, euh, de chez moi, j'avais 14 ans. Euh, c'était juste à côté de là où on habitait avec mes parents. Et puis j'ai vu des danseurs euh, faire une, des démonstrations à un petit concert euh, juste après. J'ai eu envie de bouger, j'ai eu envie de danser, j'ai eu envie de faire comme eux et je m'y suis mis. J'ai vraiment commencé à m'entraîner à danser dans les années 2000. Avant la danse, pour moi, c'était inconnu. J'avais jamais vu ça. Je regardais la télé comme, comme tous les jeunes, mais euh, ça ne m'avait jamais euh, interpellé. C'est juste quand, quand je suis sorti que je les ai vus faire des choses incroyables. En fait. je, je pensais que c'était. Enfin, J'avais je, je, je, je, jamais imaginé euh, qu'on pouvait faire ce genre de choses avec un corps euh, au sol, euh, tourné sur la tête. J'étais euh, ébahi. J'étais. Euh, interloqué, je ne sais pas comment dire. J'en ai, ai presque pas dormi. Parce que je me suis dit, ce n'est pas possible. Ces gens-là, ce pas c'est pas des êtres humains. C'est qui Et du coup, je me rappelle juste après, j'étais avec des copains. Et il y en a certains qui se connaissaient parce qu'ils habitaient dans les mêmes quartiers. Et j'ai dit, oui, moi, je veux, je veux savoir faire ça. Et il y avait le, le plus grand. Il m'a dit, bah, écoute, les cours que je donne, ils commencent en septembre. Donc, tu viens t'inscrire en septembre je lui dis ben non, j'ai pas envie de m'inscrire à un cours en septembre, j'ai envie de commencer demain. Et puis j'ai pas envie de prendre un cours, j'ai envie de danser, là, tout de suite. Ah ouais, mais tu comprends, c'est compliqué, et puis ça se fait pas comme ça, il faut que tu viennes t'inscrire. Ben non. Et puis en fait le lendemain, l'après-midi, j'ai commencé à essayer avec des copains. Et puis, euh, puis de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à prendre la chose au sérieux. Et aujourd'hui c'est mon métier. J'ai pas regardé de vidéo, parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, au début, j'ai mimé un petit peu ce que j'avais souvenir d'avoir vu la veille. Et puis au fur et à mesure, j'essayais des choses. Et puis je suis parti à un endroit où je pouvais m'entraîner, et c'était aller sur la sorgue, et c'était devant un centre commercial. J'y suis allé tout seul, et puis j'ai commencé à bouger. Et en fait, quelques temps après, il y a les danseurs que j'avais vus à ce concert, qui venaient s'entraîner là aussi. Et ils m'ont rencontré, ils m'ont dit « mais t'es qui toi bah ben, je dis bah ben, je sais pas, moi je, je, je m'entraîne, ben, reste avec nous. On a commencé à s'entraîner ensemble, puis il y en a un qui m'a dit attends je vais te prêter une cassette VHS, tu vas voir, il y a des danseurs ils sont trop forts, alors là, c'était fini quoi. Et puis j'ai voulu en acheter, du coup on faisait des commandes sur Paris, puis on la remettait en boucle, en boucle, en boucle, jusqu'à ce en fait, ce soit illisible, parce que les cassettes VHS quand on faisait des allers-retours, ça, ça détruisait la bande. Il y avait beaucoup moins, moins de monde que maintenant dans la danse, je, par, je parle pour la culture hip-hop, en fait, quand on avait les 4, 5 cassettes qui tournaient, on connaissait tous les danseurs de France, en tout cas, de France. On savait qui était qui, qui faisait quoi, et, et on s'inspirait de ça, on copiait, on reprenait, on changeait, on modifiait, et puis on connaissait tout le monde. Pour moi, c'était euh, comme manger, boire, respirer, enfin, j'y allais tous les soirs, j'existais, il y avait du sens dans ma vie. C'était comme si c'était en euh, moi depuis... Euh, depuis toujours, et puis ou alors, je sais pas, une vie antérieure, ne sais pas, mais c'était, ça avait du sens en fait, c'était logique. J'ai pas choisi de danser en fait, c'est la danse qui m'a choisi. C'est ce que je dis toujours, c'est les gens quand je les vois danser, et euh, bah, parce que la vie change et ils arrêtent, c'est pas eux qui arrêtent la danse, c'est la danse qui les arrête, en fait, parce qu'elle nous choisit. Et puis après, on est pas possédé, mais on est on est dans quelque chose qui, qui est ingérable. On doit s'entraîner, on doit aller danser, et on c'est tout le temps et ça va de soi. On se pose pas de questions. J'ai commencé très break-hip-hop, culture urbaine de, des années 2000. Et puis un jour, je rentre chez moi, six ans plus tard, je reçois un mail où ils proposent un stage euh, de danse euh, en Tunisie. Et puis, euh, je crois que c'est pendant euh, huit jours. Et euh, ça coûte euh, pas excessivement cher et tout. Je me suis dit, mais il oh, faut trop que j'y aille. Je m'inscris, je prends mon billet. Enfin, je faisais des petits boulots, donc j'avais un peu d'argent. Enfin, je rencontre des gens de toute la France. Donc, euh, je me fais un peu des copains. Je me fais un grand copain qui est danseur sourire et muet d'ailleurs, avec qui j'ai vraiment sympathisé et ça a remis en question ma danse et comment je voyais le, le, le monde dans le mouvement. Et puis je parle à des danseurs qui étaient là en intervenant stage, très accessibles, mais moi je les regardais comme des, comme des maîtres parce que je les voyais que dans les vidéos. C'était des, des gens de Wanted, de, de, de Vagabond, des, des danseurs super connus. Et je m'installe à la table avec eux et puis ils me parlent de leur vie. Et puis je leur dis, mais vous avez fait quoi Vous venez d'où Ben voilà, châtelet Paris, les quartiers, les copains, et puis la danse classique. La danse classique Oui, oh oui, moi j'ai fait de la danse classique, j'ai fait de la danse jazz, euh, j'ai fait un peu de danse contemporaine, mais surtout de la danse classique avec des petits de, de 6 ans. Ah bon T'as fait de la danse classique Mais ouais, si je suis danseur aujourd'hui, c'est que j'ai fait tout. J'ai tout essayé, et puis j'ai travaillé, et puis ça m'a fait comprendre le mouvement. Ok, le stage se déroule, je rentre dans le sud, je rentre chez moi je dis non mais non, en fait, il faut que je, il faut que je fasse de la danse classique parce qu'ils m'ont dit que, que j'allais comprendre la danse, j'allais comprendre le corps, j'allais tout comprendre. Et puis je rentre un lit sur la sorgue, et puis juste à côté, il y avait une école de danse, et puis je vais voir la directrice, je dis voilà, je vais prendre des cours, c'est très intéressant, ton ouverture, écoute, je te propose un truc, viens, et puis tu prends tous les cours que tu veux. Nous on voulait me bouffer du, cours, bouffer du cours, on dansait tout le temps, on nous voyait nous entraîner tout le temps. Donc on a pris tous les cours, mais avec les niveaux 1 en classique, ils ont 5-6 ans. Et puis on était deux grands dadés là, avec nos chaussons, et puis on commence à apprendre des cours. Et puis deuxième cours, puis niveau 2, puis niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, puis tous les cours tout le temps. Tous les jours, moi j'étais encore au lycée à Orange, je prenais ma voiture et tous les soirs j'allais à la danse. Et je dansais, je dansais. Bon au début je ne dis pas que je me suis éclaté. Je ne me suis pas éclaté du tout même, mais petit à petit, quand on commence à y arriver, quand je comprends mon corps, quand je, quand je comprends pourquoi j'avais mal à des endroits, quand je comprends, et attention, qu'il va falloir que je m'étire, parce que sinon, ça va être catastrophique dans quelques années, quand je comprends qu'après une barre à terre, après un cours de classique, je vais m'entraîner en break, et que c'est plus facile, et que j'arrive à faire des choses, et que je progresse, et que je, je me dis « mais » il y a quelque chose là. il y a des rapports à mettre. Et puis après le classique, après on a fait de la danse, de la danse au jazz, puis de la danse contemporaine, puis on faisait tout. J'ai commencé à faire un duo, un deuxième duo, puis après on partait dans les concours, et puis etc. Puis on rencontrait notre danseur. Aujourd'hui j'enseigne, j'ai une classe hip-hop à horaires aménagés. Et puis, euh, euh, d'avoir de, de, de, de pendant des années des jeunes passionnés, motivés, eh ben, j'ai eu mon laboratoire permanent où j'ai commencé à essayer d'écrire des chorégraphies, puis j'ai cherché, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé. Je ne pense pas qu'il y ait un, il y a un talent, quoi que ce soit, qui vient du jour au lendemain, je pense qu'il y a beaucoup de transpiration et beaucoup de recherche et beaucoup de remise en question. On se trompe, on change. Et puis en 2014, je crée ma compagnie parce que j'avais envie d'aller plus loin, de, de rentrer dans un monde de, de création plus professionnel. Et puis voilà, on est en 2020, six ans plus tard, et, et c'est la troisième pièce, enfin, ça, va, ça va super vite en fait. vu mes parents euh, trimer, galérer toute leur vie euh, à se lever à pas d'heure et à finir à pas d'heure et, et à gagner euh, pas grand-chose pour euh, survivre et pour arriver à, à boucler les fins de mois et à faire, à serrer la ceinture tout le temps. Et mon père m'a toujours dit, il faut que tu te lèves tous les jours et que tu n'aies pas l'impression d'aller travailler. Si pour toi, ce n'est pas un travail, c'est que ta vie, sera magnifique, quoi. Que tu gagnes des milliers et des cents ou que tu gagnes rien, ça ne changera rien du tout. Le fait de juste de se lever et de se dire, bon, bah, aujourd'hui, je vais faire ça et puis c'est comme ça et puis tout va bien en fait, bah ben, voilà, j'ai décidé de prendre cette voie-là, alors au début c'était compliqué parce que ben, deux coups de cours, comme tous les enseignants qui démarrent, surtout dans la culture hip-hop où il y a toujours ce truc de, enfin maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas cette question de diplôme, donc c'était assez facile, mais en même temps il y avait beaucoup de, enfin de, c'était pas très, très correct par rapport aux, aux enseignants, on était payé euh, comme ça, au fur et à mesure ça s'est structuré, au tout début, il n'y avait pas énormément de cours de danse pas Aujourd'hui, il y en a de partout et tant mieux, mais ça, ça, voilà, il y a du monde dans les cours et puis ça a vraiment pris une ampleur extraordinaire. Puis, petit à petit, j'ai commencé à, à danser et puis à, à, à voir que je pouvais aussi euh, être payé en dansant. Dit, euh, alors là, alors là, on me paye pour danser, alors que moi danser, c'était euh, incroyable. Quoi. Je me suis laissé porter, quoi. j'ai je, je, je, laissé faire les choses. Et puis c'est venu tout seul, je bossais beaucoup, je m'entraînais beaucoup et je m'y étais beaucoup d'énergie, mais les choses sont venues de fil en aiguille. Quand il y a l'amour et la passion, je pense qu'on peut tout réaliser. On me disait « ouais, t'es un bon danseur, mais t'es pas codé, t'as pas construit ta danse, tu l'as pas, ça manque ». Et moi ça me faisait de la peine, je me disais « Mais oui, je fais pas comme il faut faire en fait, je suis mauvais. En fait, je, je n'ai en fait, pas envie de coder, je n'ai pas envie d'avoir écrit euh, ce que je fais. J'ai envie juste de, de danser comme ça vient, comme ça sort. Ce n'est pas beau, ce n'est pas beau, c'est beau, c'est beau. C'est technique, c'est technique, C'est pas technique, C'est pas technique. Je, je m'en fous en fait. Je veux juste ressentir des choses. Alors oui, ça ne correspond pas à une formule euh, de la danse hip-hop euh, cadrée où tu peux reconnaître le danseur parce qu'il a inventé telle chose, il est fait d'une certaine manière. Moi, j'y vais au, à la musique parce que je suis un hyper grand passionné de musique, euh, genre que je la collectionne, je la recherche en permanence. J'avais juste, juste envie de vibrer. Euh, Aujourd'hui, nouvelle, nouvelle pièce, nouvelle création avec cinq danseurs. Alors là, je ne suis plus au plateau, parce que je n'ai plus envie d'être au... Enfin, au plateau. J'ai envie d'être dans les, dans les gradins, d'être extérieur et d'accompagner un groupe pour aller beaucoup plus loin. Ce que j'ai toujours fait au conservatoire quand je montais des pièces chaque année, où j'arrive à aller plus loin, parce qu'en fait, quand on est en même temps chorégraphe et en même temps danseur, Déjà c'est très perturbant, très stressant, euh, les danseurs ne peuvent pas créer l'énergie, les, les, les, les, les, les connexions au plateau pour un groupe, parce que pour moi c'est ce qui est le plus important, je n'ai jamais compté la musique, je n'ai jamais donné de compte euh, sur mes chorégraphies. Quand ils dansent, je leur dis que c'est toujours un moment unique et qui va changer à chaque fois. J'ai vu mes parents, toute leur vie, travailler à l'usine et faire un travail répétitif, je l'ai fait pendant un an, alors si on, si on a décidé de danser, c'est pas reproduire tout, tout le temps la même chose, et ce qui doit se passer au plateau, ça peut toujours bouger. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais euh, de dire à aux danseurs 5, 6, 7, tu dois être là. À partir du moment où vous êtes connectés, vous serez toujours ensemble, que vous soyez à 6, à 8, à 1. Et en fait, cette liberté-là, en même temps, elle est très difficile à créer au plateau. Donc il faut que le groupe il soit vraiment connecté, il soit vraiment ensemble, ils se connaissent, ils se fassent confiance. Il faut que tu, tu, tu apportes aux, aux danseurs la création, que tu les guides. Eux, ils vont intégrer le mouvement et le danser avec leur, leur outil de travail qui est le corps. Donc ils vont, par mesure des répétitions, où moi je suis toujours assis dans les gradins, évoluer. Euh, Après, je retourne au plateau, je regarde les danseurs, je dis, bon, ben, il va falloir que vous m'appreniez les chorégraphies, parce que moi, je vous les ai données, je vous les ai provoquées. Maintenant, je ne les ai pas. Quoi. Donc ça, c'était assez euh, perturbant pour moi. Donc j'ai eu envie de reprendre ma place de chorégraphe. Ben, ça fait du bien, parce que je suis assis, je dis, non, là, ça ne fonctionne pas et parce que ça fonctionne pas, parce que je vous devais aller plus dans ça, et je les laisse grandir en fait, c'est comme un bébé qu'on va grandir, mais qu'on ne peut pas grandir à sa place, quand on a un enfant, j'imagine, je n'en ai pas, on ne peut pas vivre les choses à sa place à lui, c'est à lui de les vivre, et c'est à nous de l'accompagner, trop protégé, trop accompagné aussi, ça peut être dangereux, mais au moins je les laisse libres au plateau, créer leur connexion, créer le groupe, et après sur scène, ce que j'ai envie moi, c'est que le public me dise, ah non, Là, il s'est passé quelque chose, c'était désagréable pour moi, ou c'était agréable, ou euh, merci, ou euh, j'ai pas envie de vous parler, ou euh, vous m'avez... Mais alors, n'oubliez pas ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé au plateau, il faut que, ça, faut, que ça, faut que ça nous fasse grandir tout le temps. La culture, c'est ça, ça doit nous faire grandir, penser différemment, changer, remettre en question nos vérités, ce que je fais, ce que j'essaie de faire, et ce que souvent, malheureusement, des fois, on a du mal à faire parce que ça nous protège, ça nous ancre, et ça nous... Ça nous sécurise quelque part dans la vie. Mais voilà, quand on arrive à un spectacle, on se dit, moi, quand je vois des travaux de chorégraphe et que je suis mal à l'aise, ou euh, il y a quelque chose que je ressens, que je ne maîtrise pas, bah, c'est gagné, quoi. Et ce n'est pas forcément agréable. Ce n'est pas forcément du divertissement. Et j'ai beaucoup de problèmes avec le divertissement parce que, oui, je sais que la société va mal, que, que c'est très compliqué. et Depuis un moment, ça devient de plus en plus compliqué, je l'entends. Certains peuvent nous dire, Là, là, il va falloir nous faire du bien. Bah, en fait, non, ce n'est pas parce qu'on va te faire du bien que ça va arranger les choses. Enfin Moi, c'est mon point de vue. J'ai envie d'être saisi. Moi, quand je vois mes dansions, il faut qu'ils me saisissent. Il faut que le soir, je ne m'endorme pas et qu'ils m'aient tellement saisi qu'ils aient vécu quelque chose qui ne soit pas comme les relations humaines. Pour moi, il doit doivent y avoir quelque chose de saisissant. Sinon, bah, c'est de la surconsommation. Ce n'est vraiment pas des jugements de valeur ou quoi que ce soit, mais moi, la danse, je n'aime pas trop la danse en fait. La danse, ça ne me plaît pas trop. Je regarde des choses, mais ça ne me fait rien, ça ne me bouge pas. Enfin, je suis danseur, je travaille le corps, mais euh, j'ai envie d'avoir des choses qui me, qui me, qui me, qui me secouent, quoi, qui me font trembler ou qui me remettent en question, ou qui, me, qui me remettent toutes mes vérités depuis le début, comme si je m'étais trompé depuis que je suis né. Après, le reste, alors on me dit « oui, mais tu n'aimes rien ». Non, ce n'est pas que j'aime rien, c'est que je regarde, mais ça me... Ça ne me secoue pas, quoi. tout vient du ventre, soit ça, ça, ça, ça me transperce, soit, soit ça ne me fait rien. Alors les mouvements peuvent être magnifiques, la scénographie, le chorégraphe, et, et je respecte énormément, mais, mais ça ne me fait rien. Je ne suis pas forcément inspiré par la danse, bien loin de là, je suis inspiré par, par, par des, des, des performeurs, des, euh, des, des peintres, des, de la musique beaucoup, euh, des pièces de théâtre euh, où il y a un peu de mouvement quand même, où, on est dans, où le corps est engagé, euh, ou des pièces de théâtre euh, je vais voir des pièces parfois je suis complètement en transe. et puis je vais voir des amis euh, euh, qui sont dans la mise en scène ou, ou dans la comédie et je leur dis wow, c'était un spectacle on me dit mais non, ah, mais, non. mais alors c'était là je me suis posé la question je me suis dit peut-être qu'en fait nous devons grandir avec nos connaissances et que nous, nous, nous changeons notre vision de la culture de l'art en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on comprend et de, de là où on en est dans notre vie, en fait, du chemin qu'on a parcouru, c'est là où on se dit, là, il faut que ça existe dans tous les sens du terme. Moi, ce qui me touche, c'est quand c'est engagé, que c'est un peu plus, euh, pas provoquant, mais que ça, ça secoue les tripes, ça secoue les gens, pour dire, oh, là, il va falloir que que vous réfléchissiez différemment, peut-être. Qu'est-ce que vous en pensez Et, et le fait de, de provoquer à penser, je pense que c'est le but de l'art, quoi. l'impression de voir tellement de gens qui se posent pas la question du sens, de la vie, de, de, de, de, de, de ressentir les choses à l'intérieur. Je dis pas qu'ils ressentent rien, j'ai l'impression qu'ils passent la vie comme si c'était, euh, voilà, c'est comme ça, on va faire comme ça. Non, le, le, le but de la, de, la, de, de la création, de la culture, de l'art, de la danse, de tout ce qui existe, musique, tout ce que vous voulez, c'est qu'en fait, on doit tous le faire, on devrait tous, ça devrait être obligatoire en fait, dès, dès, dès l'entrée à l'école, de dire, alors toi tu dois, Créer quelque chose, hein. tu fais ce que tu veux, hein, mais tu me construis avec du bois, tu dessines, tu peins sur les corps, tu fais ce que tu veux, mais il faut que tu crées quelque chose. Voilà, mais tu fais ce que tu veux. Ça marche pas, c'est pas grave, mais cherche un truc que tu auras envie de faire tout le temps. La musique Fais de la musique. Tu veux faire de la musique avec un morceau de fer Fais de la musique avec un morceau de fer. Mais crée quelque chose, quoi. Juste pour se dire, l'être humain, c'est pas que, euh, que se lever, aller travailler, gagner de l'argent, euh, créer une famille, avoir une maison et puis mourir, quoi. Même si ça, c'est beau. C'est parce que c'est quelque chose, c'est créé aussi. Mais il ne faut, faut pas créer pour, pour que ça existe. Il faut créer pour qu'il y ait quelque chose qui, en permanence, soit dans l'émulsion. Et ça, je l'ai appris parce que j'ai rencontré plein d'artistes, des gens qui m'ont... Je, je, je pense à... Je vais en oublier, bien sûr, mais je pense à Emmanuel Serafini qui m'a dit « Viens, je dois faire un article sur cette compagnie. Ce n'était pas, pas forcément de la danse. » Et puis j'y vais et puis... Et puis j'aime pas, je dis bah ouais, mais après il y a des choses qui reviennent. Et puis il y a des choses qui cliquent, quand je suis en création, je dis ah oui je me rappelle de ça. Bah ben, en fait voilà, tout est gagné. Là on n'est pas là pour plaire, il faut savoir déplaire pour plaire. Et en fait ce qui déplait parfois, me faire grandir. Comme nos expériences dans la vie qui sont parfois très difficiles, mais on en ressort grandi. Donc en fait le public qui vient pour être diverti, moi ça j'y crois pas. Enfin, ça doit exister aussi, mais il euh, faut rentrer dans un théâtre pour être secoué quoi. Autant dans le bon que dans le mauvais, euh, ça fait du bien. Mais il faut aussi que ça ne fasse pas du bien de temps en temps pour grandir. Le BABA de la vie, c'est la culture. C'est tout ce qu'on peut apprendre des autres par rapport à ce qu'ils ont créé, inventé, conçu, imaginé. On devrait, on devrait partager l'imagination en permanence. Quoi. On dirait, viens, on partage notre imagination. Sans limite, l'imagination, c'est la seule liberté qui nous reste. Dans ma tête, je peux, je peux penser, imaginer ce que je veux au-delà des lois, au-delà de toute morale, surtout qu'en ce moment, à mon avis très euh, en recul, je trouve qu'il y a une, une espèce de dictature de la morale qui commence à prendre des extrêmes qui sont très mauvais, où on, on va se poser la question, à se dire, moi, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je vais devenir Si demain, je n'ai pas le droit, j'exagère. C'est un exemple euh, bidon, mais si je vais sortir quelque chose de très bidon comme ça, il n'y aura pas de souci sur l'interview, mais si demain, moi, je n'ai pas le droit... Je viens d'avoir un chat, euh, Sacha. Ça, ça, bonjour à Sacha. Euh, si je ne peux pas mettre mon chat sur le plateau parce qu'il euh, y a la défense des animaux qui me dit voilà, ça se fait pas, etc. Ok, why not Je suis végétarien, je, je crois complètement à la défense des animaux. Oui. Mais euh, ça veut dire que demain, je, je peux pas mettre une couleur au plateau, je ne peux, peux pas demander à mes danseurs euh, d'être habillés en noir, j'en sais rien. C'est des choses qui deviennent. Euh, qui, qui, qui... Enfin, je sais pas, on essaie d'effacer de, de l'histoire, euh, mais c'est horrible d'effacer l'histoire. Ça veut dire qu'on va oublier ce qui s'est passé et ça pourra se reproduire. Il faut, il faut, il faut voir l'histoire pour voir ce qui s'est passé, pour dire non. Mon Dieu, c'était horrible. Il ne faut surtout pas l'oublier. Donc en ce moment, je suis, un peu, euh, je suis un peu triste, je suis un peu néant. Je n'ai pas le, le cœur à créer. Je suis dans des travaux et c'est très bien parce que avec ce qui s'est passé euh, ces derniers mois, euh, j'ai vu certains amis artistes, musiciens, chanteurs qui m'ont dit Waouh, j'ai pas arrêté d'écrire, j'ai pas arrêté de composer. J'ai dit bah, C'est génial, moi j'ai strictement rien écrit. J'avais plus du tout euh, envie, pour moi ça perdait complètement du sens de plus avoir de rapport avec le monde et avec les gens. En plus, je me suis retrouvé seul, alors c'est pas du tout pour faire le calimero, mais ce qui est une expérience extraordinaire de se retrouver avec soi-même, mais euh, de se dire que bon je peux avoir le plus grand château du monde et les millions sur mon compte en banque si j'ai pas de rapport avec le monde je n'existe pas en fait et euh, si je n'existe pas que j'ai pas de rapport avec le monde je suis pas dans la création, je suis pas dans la danse je suis pas dans le mouvement, je suis pas dans le corps j'ai pas vu mes danseurs, je les ai vus par vidéo j'ai donné des cours par vidéo je me suis complètement éteint en fait parce que ça avait plus de sens et puis je me suis dit bon, en fait, euh, je m'en fous de pas avoir d'argent je m'en fous de manger du riz euh, tous les jours si on me redonne ce qui ne s'achète pas, si on me redonne ce qui, euh, ce qui ne se maîtrise pas. Si Je m'en fous en fait, je peux même être malade et accepter d'être malade si on me redonne tout ça. quoi. Parce que euh, je trouve que c'est la plus grande des maladies que de se retrouver dans une situation où, où on se retrouve enfermé entre quatre murs et de se protéger soi et d'avoir peur de la mort alors que la mort fait partie de nous. Je respecte tout ce qui a été fait même si je pense que ça a été très compliqué pour tout le monde. Mais en tant qu'artiste, franchement, on m'a dit, bah, vas-y, écris des pièces, danse, t'as le temps pour toi, filme, puis fais des choses, et puis sois créatif. Non. Non, parce qu'en fait, je n'existe plus. Donc quand on n'existe plus euh, au monde, on ne peut pas être créatif, on peut pas... Si, je, danse, je dansais un peu, mais euh, parce que j'avais euh, mes jeunes qui m'attendaient derrière leur caméra pour se faire une barre et pour s'entretenir. Mais sinon, il ne m'aurait pas attendu. Je pas dansé. Si, après, au déconfinement, je suis sorti là où je m'entraîne depuis, depuis plus de 15 ans à l'île sur la sorgue. Et je suis allé m'entraîner tout seul. Je m'entraînais souvent seul et ça ne me pose pas de problème. Sauf que là, j'étais seul. Tout était fermé. Et ça faisait vraiment le monde d'après. Ce qui s'est passé, quelque chose d'horrible. Et qu'en fait, pendant une heure et demie, je me suis entraîné. J'ai envoyé une vidéo à mes parents et euh, j'ai halluciné parce que j'ai croisé personne. Pas de voiture. En fait, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait rien. Allez, il y a deux personnes qui sont passées avec leur chien. C'était le néant. Mais en même temps, j'ai trouvé ça extraordinairement formidable, puissant, de la nature qui, qui était avec moi. Mais en même temps, ma tête s'est mise dans une, dans une, dans une recherche de, de sécurité où tous mes souvenirs sont ressortis, mais des choses que j'avais oublié et pendant toute la soirée ça revenait dans ma tête tout ce que j'avais partagé avec certaines personnes à ce moment là les danses que... mais on avait fait des chaudrures de on avait fait... tout est revenu tout est remonté et ça m'a mis dans un, dans un état où je me suis dit wow, euh, c'est comme si j'avais revoyagé le fait d'avoir ce néant autour de moi m'a permis de retraverser ma vie alors que si j'avais du monde et qu'il y avait de la vie etc. Bon, je me serais laissé porter, il y aurait eu mes repères et ça, ça, ça aurait été très bien. Voilà, mon âme n'a pas été nourrie, mais mon âme s'est questionnée sur le monde. et Je pense que j'ai encore grandi de certaines choses qui n'étaient pas vraiment très agréables. On verra. Comment ça se passe une création En fait, euh, la création, ça part de mes ressentis, de, de mes sensations, de mes émotions. Ce que j'échange avec les gens, ce que j'échange avec les jeunes, parce que malgré tout, c'est des éponges et puis ça, moi j'appuie dessus tout le temps en fait, et puis je vois ce qui, ce qui, ce qui en sort, et je me dis, oh là, ça ne va pas quoi. Enfin, ça ne va pas, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a l'habitude que ça aille pas entre guillemets, où on finit par s'habituer aux choses. Donc la création c'est ça, et puis c'est toujours d'avoir ces acteurs en face de moi qui m'inspirent. Donc là j'ai toujours deux danseurs qui étaient là avant Manon et Nadir, et puis j'ai fait une audition en janvier 2019, euh, où j'ai pris, euh, où il y avait une quinzaine de danseurs de toute la France. C'était extraordinaire le week-end, parce que ça m'a énormément touché, des gens qui viennent voir mon travail ou travailler avec moi, me tester aussi, parce que quelque part ils m'ont dit, oui, on te connaît pas. Puis on t'a vu démarrer la journée, on s'est dit, oh là là, où il veut aller en fait, on ne comprend pas trop. Et puis au fur et à mesure, ça a matché avec certains, ils m'ont dit, mais en fait, euh, tu sais où tu vas quoi. Je dis, oui, mais attention, je sais où je vais, mais c'est instinctif. Et c'est par rapport à ce qu'on échange ensemble. Et du coup, euh, la création, elle commence comme ça. Elle commence avec une relation humaine. Je teste des choses. Je suis un peu euh, un mauvais stylo qui essaie de faire des mauvaises formes sur une feuille blanche. Et je regarde les stylos de couleurs qui sont en face de moi. En fait, moi, je suis un crayon gris. Et devant moi, il y a des couleurs. Et en fait, je change mes formes. Et avec les couleurs qui se passent devant moi, eh ben, je dis, waouh, là, il y a les deux couleurs qui font cette forme-là. Et ça fonctionne. Par rapport, bien sûr, à mon... À mon propos, parce qu'il y a quand même un propos de base, mais ce n'est pas une histoire. Je ne crée pas une histoire de il euh, était une fois et puis il va se passer ça. J'essaie de créer des, des, euh, des relations entre les danseurs sur le plateau pour partir d'idées. Euh, je vais euh, acheter deux, trois livres, regarder deux, trois films, euh, aller chercher des, des, des tableaux, regarder des peintures pendant dix minutes sans m'arrêter et puis fixer pour voir ce qui va me, ce qui va me faire ressortir. Et puis après, en fonction de ça, avec mon crayon gris, je vais avoir de nouvelles formes et de nouvelles choses ou, ou un nouveau mot que je vais balancer aux danseurs et je vais les orienter. Et En fonction de ça, je vais écrire une pièce où je vais devoir, bien sûr, trouver euh, euh, une chronologie des choses pour amener dans un état. En général, j'adore monter. Là, pour la, la pièce, mon travail, c'est de partir de quelque chose d'intérieur, où en fait, euh, on sent, on sent qu'il se passe un truc. Je ne sais pas si... Euh, tout le monde l'a ressenti, mais pendant le confinement, ce silence lointain, ça me mettait une pression où je me suis dit, il y a quelque chose qui va exploser là. C'est comme s'il y avait un truc qui était en train de grossir, mais à l'intérieur, très sourd, où on se dit, ça va péter, en fait. Mais on ne sait pas quoi, on est perdu, il y a une espèce d'immensité qui fait qu'on se dit, non, il y, a, il, y a, il y a un truc qui brûle là, il y a un truc de... Il y a un truc de, de, de perturbant. Il ne faut jamais oublier de dire au public, c'est que ce n'est pas grave de ne pas comprendre, de, de se dire « mais je n'ai pas compris euh, ce qu'il voulait dire ». En fait, si, si tu as compris quelque chose, si tu as fait ton histoire, on a gagné. Mais parfois, le public, euh, j'adore parler avec le public, « ah oui, mais moi j'ai compris quelque chose, mais ça ne doit pas être ça bon, ». En fait, non, non, non, non, c'est très très bien. En fait, si, si vous avez compris quelque chose, c'est que en fait, c'est gagné. C'est que vous avez partagé un truc avec moi, avec les danseurs et, et pendant le spectacle, et en fait, c'est tout, quoi. Ah oui, alors moi, ce moment-là, pour moi, ça voulait dire ça et ça et ça. Bah, je dis, bah, c'est génial, en fait. Ça veut dire qu'il y a encore plus de définitions à ma création puisque moi, j'en ai. Et ça veut dire que ça peut convenir au monde. Et si vous, vous, vous faites ces, ces définitions-là, ça veut dire que bah, par rapport à votre vie, par rapport à votre vécu, vous y mettez du sens qui va vous permettre d'avancer. Et d'avancer dans n'importe quel cas, hein, mais d'avancer sur euh, votre vie. Ben voilà en fait c'est juste de remettre tout à plat et de se dire bon ben c'est quoi la vie quoi, voilà. Si je devais donner envie à quelqu'un d'aller voir de la danse, ben, tout simplement de lui dire qu'il danse tous les jours, tout le monde danse tous les jours. Donc en fait la danse c'est pas réservé à une élite de personnes très intellectuelles qui peuvent comprendre parce qu'elles ont vu plein de spectacles, c'est faux. Mais on le voit hein, dans les publics, il y a vraiment le public danse, parce qu'il n'y a pas la parole et qu'il y a le corps. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir une pièce de théâtre où il y a la parole, il y a les textes. Je ne suis pas en train de dire que c'est mieux l'un ou mieux l'autre, hein. mais, mais, mais quand on ne connaît pas le monde du spectacle, oui, euh, ça peut faire peur. Mais je pense à mes parents qui, avant, n'allaient pas voir de spectacle, et puis, euh, pas grâce à moi, parce qu'ils voilà, font, font partie de ma vie. Ils sont allés plus dans les théâtres, plus dans les théâtres. Et ma mère disait hier, et j'ai trouvé ça formidable, je dis mais... Qu'est-ce que tu attends, quoi Ils vivent à La Rochelle maintenant, et j'ai trop envie d'aller à la Coursive, à la scène nationale, à m'inscrire, avoir un abonnement et aller voir plein de spectacles. Mais avant, ils n'ont jamais de ça. dit ça. Je dis mais oui, mais n'attendez pas, fait aller voir tout. Oh, bah, tu nous diras ce qu'il faut qu'on voit. Mais je dis mais en fait, choisissez quoi. Moi, je vais avoir mes préférences et je les ai amenés à voir des spectacles avec moi que j'adore, pour moi des génies. Ils ont ils ont adoré. Après, je dis bah vous allez voir autre chose et puis vous peut-être que vous me direz oh, Alexandre, il faut que tu vois ça, quoi. Parce que, en fait, moi, je ne peux pas tout voir et puis je ne peux pas tout connaître. Et puis, c'est un échange de, de connaissances et de ce qu'on qu ressent. Donc, allez voir la danse parce que je pense que vous pouvez être surpris de, de ce que vous pouvez ressentir et puis de, comment vous pouvez voir un corps parce qu'on a tous le même outil. Et en fait, de voir des gens qui travaillent avec cet outil-là, on peut aussi se dire en tant que public, « Mais en fait, moi, j'ai le même. » Parce que non, le danseur, oui, il s'entraîne, oui, il travaille son outil, il le profite. Je pense que d'aller voir la danse ça permet de se réconcilier avec euh, son corps sous toutes ses formes quoi. Se dire euh, et de se dire qu'il est important quand même son corps. Et parfois on l'oublie, euh, quelqu'un de lambda peut oublier trop facilement son corps et de se dire attends, attends tu t'en rends compte de ton corps, tu es quand même le dieu toi de tout ton corps, tout ton corps t'écoute, tout ton corps est à ta disposition en permanence, tu es le dieu de ça. Et je pense qu'en tant que public c'est beau d'aller voir, euh, pas déjà pour voir peut-être D'autres corps, des beaux corps, oui, mais le beau pour moi n'existe pas parce que tout doit être beau. Et j'ai vu des pièces où les corps étaient, étaient particuliers et c'était excessivement touchant. Donc, même un handicap, ça peut être magnifique. Quoi. Comment c'est amené, comment c'est travaillé, comment c'est proposé. Donc, de se dire qu'on doit s'aimer. Et je pense que c'est une réconciliation avec son corps de voir de la danse. On se lève, en danse, on marche, on danse, on cuisine, on danse. On rigole avec les gens, on côtoie les gens, on touche les gens, on danse. Je veux dire, moi, mon mouvement, ce n'est pas des codes très dansés. C'est ce qui va m'inspirer, c'est comment j'ai bougé dans la journée et que j'ai fait le con en faisant n'importe quoi. Et je dis, tiens, ça, c'est un mouvement qui pourrait être très, très intéressant, qui, qui m'évoque ce propos-là. Et que tout le monde peut être chorégraphe, que tout le monde peut imaginer quelque chose et que tout le monde peut danser. On n'est pas obligé d'être souple. On n'est pas obligé d'avoir le corps hyper musclé, hyper lax, hyper... non. On... Parce que la danse, c'est un, un, une sensation. C'est les émotions corporelles qui permettent d'être dans un état. Et tout le monde a le droit d'être dans cet état. Que ce soit quand on s'allonge après une journée de boulot, ben, c'est le corps qui nous donne des signes qu'il qu est bien, et que ça lui fait du bien, et que ça nous fait quelque chose. Donc, euh, d'aller courir, d'aller faire du sport, Alors c'est une autre notion, mais c'est cet outil-là qu'on qu amène dans quelque chose pour ressentir. Donc, euh, aller voir la danse Allez, il faut qu'on soit beaucoup maintenant dans les théâtres, à aller faire la danse du spectacle, ça nous manque. Mon inspiration du moment, c'est justement d'être contre tout ce qui se passe là. Parce que c'est pas clair. C'est pas clair, c'est ma réponse non plus. Mais mon inspiration du moment, c'est de comprendre l'état dans lequel je suis et pourquoi je ne pense pas comme tout le monde. Et pourquoi je ne me sens pas comme tout le monde. Et pourquoi j'ai peur, en fait. J'ai peur. de, J'en parle à un de mes danseurs euh, souvent. Ça me rassure parce que je sais qu'on je... Qu peut parler de tout. Mais je lui dis, je ne me vois pas partager des choses sur les réseaux sociaux qui sont contre certaines choses parce qu'on va obligatoirement me mettre dans une case. Et là, ça me fait très peur, en fait. Et c'est cette peur-là qui est dans mon inspiration du moment. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai peur. Est-ce que j'ai peur du monde Est-ce que j'ai peur du groupe Est-ce que j'ai peur... Des luttes qui sont en train de monter les unes contre les autres, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair. Des extrêmes qui prennent un peu... Enfin, je sais pas C'est hyper délicat. Alors j'essaie de, de comprendre pourquoi je suis dans ces, cet état-là. Parce que je ne me sens pas mauvais en soi. Je n'ai pas l'impression d'être un, un, un mauvais homme. J'ai l'impression d'avoir des, des, des valeurs, euh, d'avoir une morale. Mais la dictature de la morale me, me pose problème. Est-ce que c'est parce que je suis un artiste Est-ce que je, ça re-questionne la confiance que j'ai en moi et le fait euh, d'y aller ou pas d'y aller Ou, ou est-ce que c'est le monde qui est en train de me provoquer à dire est-ce que tu vas avoir, euh, euh, que tu vas avoir le, la force d'y aller tout seul là Est-ce que tu as peur euh, d'être contre beaucoup de monde Ou comment ça va se passer Ce qui... Euh, pour moi, certains en artistes engagés depuis la nuit des temps ont fait et se sont retrouvés contre tout le monde. Est-ce que j'ai les épaules pour ça je, je, Est-ce que ça requestionne l'engagement dans mon travail Est-ce que, est que j'ai est plus envie de violence Est-ce que j'ai plus envie d'être dans le conflit Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans le conflit et dans la recherche de provoquer pour, pour que ça bouge. Maintenant, j'essaie vraiment d'être dans l'amour. Et... Alors, est-ce qu'on est en train de me provoquer pour me dire, attention, il n'y a pas que l'amour, il faut essayer de pousser Je ne sais pas. L'inspiration du moment, c'est ça. C'est de... de questionner cette dictature. Et je sais que c'est un mot très, très très violent, hein. mais vraiment, dictature de la morale. Et euh, j'ai ce temps de la partager. On est complètement d'accord. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et, je... et en même temps, c'est aussi le propos de ma pièce, sur les luttes. Je, je, je, je, je me battrai pour la vie et pour le respect de, de la vie, hein, quel qu'il soit. Au moment, où il y a l'homme et l'animal et, et le reste. Quoi. Euh, quand je, je, je, je sais qu'on ne on représente presque rien sur la planète par rapport à la nature, on est, on est une infime partie de la, du monde. Je ne sais pas, il y a des, c est, c est certaines morales qui commencent à arriver. Je, je, je doute en fait. Est-ce que ce doute, ce n'est pas ce qui va me permettre de, de créer C'est très compliqué. Je, je n'ai pas la même aspiration que nos dernières interviews où j'étais dans une recherche. Je remets un peu tout en question, tout ce qu'on m'a appris, toutes les vérités. Je doute. En fait, je doute de tout ce qui se passe. Où ça remet en question encore plein de choses. Du coup, peut-être ça va m'inspirer. Je ne sais pas. On verra. Espère. Pour moi, c'est important de leur montrer qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très importants pour moi. J'ai nommé quelques personnes je n'ai pas nommé tout le monde. Je sais que certains m'écouteront. Et aujourd'hui, on se côtoie plus. Mais je les ai aimés et je les aimerai toujours, même si on ne s'entend plus aujourd'hui. Et qu'il y a plein de gens qui sont passés dans ma vie qui m'ont complètement changé. Mais on ne peut pas nommer tout Enfin, Il faudrait que j'ai une feuille. Et c'est en fonction de ce que je raconte et de ce, on, de ce dont on discute. Mais euh, je n'oublie personne. Et ce qui m'a nourri à un moment, on continue de nourrir toute ma vie, je, je ne serais rien si je n'avais pas rencontré tous ces gens qui sont... Des rencontres où je me suis trompé, j'ai fait des erreurs, je, je, je le sais, je le sais. Je ne peux pas retourner en arrière. Ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à tous ceux qui ont traversé ma vie. Même si aujourd'hui, les chemins se sont séparés et que et j'en veux à personne en fait. Moi, je veux que tout le monde puisse grandir et avoir cette chance de pouvoir penser comme je le pense parce que je les ai rencontrés. Et parce que à un moment donné, on m'a dit, ça va pas là, tu, tu comprends que tu vas mal et tu vas mal et réfléchis. Quand on va mal, on ne réfléchit pas et du coup, ça vient après. C'est ça la maturité peut-être, c'est ça peut-être devenir adulte tout en restant un immense enfant euh, dans son corps et pour toujours. Mais euh, j'ai juste envie de dire à tout le monde, mais euh, en fait, euh, n'oubliez jamais tout ce qui s'est passé et c'était formidable. Quoi. Parce que parfois, ça me manque. Alors, ce n'est pas bon de créer un manque par rapport à ce qu'on a vécu. Parce qu'il faut aller de l'avant, il faut vivre le présent et écrire le futur. Et que si à l'époque, j'avais voulu vivre dans le passé, je n'aurais pas vécu ce que je vis au présent. Et ce qui aujourd'hui me permet de dire que... Mais il euh, faut vraiment le, le bonifier, le, le protéger. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Merci Alexandre d'avoir partagé avec nous tes doutes, ta passion pour la danse, ton ressenti du moment. Merci de vivre ton art et de le transmettre dans tes cours et tes créations. Comme tu le dis dans l'interview, la culture doit nous faire grandir, nous faire penser différemment, nous changer et remettre en question nos vérités. C'est ce que j'ai souhaité montrer dans cette interview et dans le prochain Une Tisane La culture, les artistes et la liberté de créer nous sont indispensables, ils nous aident à avancer. Donc je ne le répéterai jamais assez, allez voir du spectacle vivant, poussez la porte d'un musée, écoutez l'artiste qui joue au coin de votre rue, positive ou non, accueillez les émotions qui viennent et font de nous des êtres vivants. Si vous souhaitez découvrir les créations d'Alexandre Lezouef, vous pouvez le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram ou sur son site internet alexandrelezouef.com Vous pouvez également lui passer un petit message via les réseaux sociaux d'Esperluette ou commenter l'épisode sur votre application d'écoute audio préférée. Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous. A une prochaine, je l'espère, Luette, évidemment J'espère lui <t> être <'en>